Bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une ouverture que tout le monde connaît sur un des meilleurs produits qui est sorti en 2019 Je veux bien évidemment parler du pouvoir du duel Bon, vous l'avez tous déjà vu, ouvert, fermé, c'est un produit qu'on voit partout mais dedans, il y a des cartes qui m'intéressent encore. Et je me dis, pourquoi pas bah, faire une petite vidéo euh, rétro Puisque maintenant, ça date de l'année dernière. Donc, dès que ça... Non, bah, c'est du rétro. Hein, parce que ce n'est pas du salon grand Ce n'est pas le tout dernier box qui sont sortis. Mais ça reste du bon. Euh, tout est bon dans le cochon. Le pouvoir du duel. J'en avais déjà ouvert une sur la chaîne. Et donc, c'est la deuxième. Allez. Le tapis qu'on connaît tous. Et surtout... Moi, c'est les boosters qui m'intéressent plus que les cartes promo, Mais on va les voir en même temps. On ne sait jamais. Supposons, euh, pour X ou Y raison, ils ont fail. Ce serait rigolo. Alors, on a un magicien sombre. Euh, ouais. Le euh, Néo, héros élémentaire. Le dragon poussière d'étoile. Numéro 39, Utopie. Le dragon pendule aux yeux impairs. Et le décodeur bavard en Link. Voilà. Chaque carte qui est l'archétype d'une des séries Yu-Gi-Oh qui est sorti jusqu'à présent. Allez, on prend tous les boosters. Il y en a 6 en tout, on va faire 6 petits boosters à ouvrir. On va la bobette au fond. Et on va les ouvrir. Normalement je crois qu'il m'en reste pour le, pour le cadre, mais je suis pas tout à fait sûr, mais par précaution. Je vais m'ouvrir un le plus correctement possible. On va faire une ouverture ASMR un jour, pour le fun, pour être rigolo. Alors, ok, ça commence bien, c'est une carte que je ne connais pas du tout. Le laurier magique Farstar. C'est une carte équipement. Donc ça permet d'équiper un monstre Farstar. Ensuite, nous avons le gadget argent que je me suis fait cher acheter racheter il n'y a pas longtemps, donc c'est super. Euh, nous avons ensuite le Kaleidoscope Nécrose. Sceptre Séraphin étoilé. Étoile, plutôt, pardon. Et l'enchanteur Cybers. Nice. Ah, franchement, c'est bien. Ça commence bien, j'ai envie de dire, cette petite ouverture fait plaisir. On a changé un petit peu le décor, je pense que vous avez vu, j'ai fait appel à des techniciens stagiaires. Ils m'ont refait le décor en arrière-plan. Alors, qui tout double euh, L'orchidée araignée près plante le Gadget Or, Buki, le Grand Ogre, et Nécrose de Valkyrus. Alors, le deck Nécrose est encore joué actuellement, en plus. Ensuite, nous avons carte d'exécution. Âme éternelle. Ça me fait rire parce que j'ai fait un deck magicien sombrière et voilà. En plus, coup double des magies des ténèbres. Et du coup, je me, m'étais dit, ce serait marrant que j'ai un deuxième âme éternelle. Et j'ai un deuxième âme éternelle. Double coup de magie des ténèbres. Nécrose du Clam. Du quoi Du Clémo Du Cléum Ouais, c'est du Cléum Soleil. Monstre rituel, je connaissais pas. Euh, miroir en Nécrose. Enfin, c'est le monstre rituel nécrose, mais euh, je ne sais pas. Allez, ensuite, nous avons Pioche scintillante Cercle magique sombre Ah, oh, ben, on a été spoilé d'après de la, de, la forme du chaos Le gadget or Et, oh <rire> Beauté fantôme et manoir hanté <rire> La trappe qui fait plaisir Ça, c'est la petite surprise en vrai, j'aurais bien voulu qu'ils sortent juste ces boosters-là aussi. Il faudrait qu'ils les sortent. Alors, le dragon charge Borel. Le coup double de Magie des Ténèbres. Putain, les belles Nécrose de Clément de Soleil. Miroir Nécrose. Et pioche scintillante. Il ne nous en reste plus qu'un. Oh, j'aurais voulu avoir des petits monstres héros. Je suis un peu triste. Allez, allez, allez. Alors, carte d'exécution. Cercle magique sombre, forme du chaos, gadget, oh, Et gadget argent, oh non, mais non, mais... <rire> c'est dommage, bon après c'est des cartes qui, ont... qui vont prendre de la valeur avec la nouvelle extension pour magicien sombre, du coup c'est assez sympa, euh, je pense que, je pense hein, qu'elles vont prendre de la valeur, j'en sais rien, mais je suppose, mais voilà, je suis quand même content parce qu'il y a des petites cartes qui vont pouvoir renforcer certains de mes decks euh, pour les lives, donc ça va être cool. Moi sur ce, je fais des gros bisous les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine ouverture, euh, profitez-en pendant qu'il est encore trouvable, le pouvoir du duel, il est pas exceptionnellement cher, les cartes qu'il y a dedans, comme vous avez vu, elles sont vachement sympas, avant qu'il soit retiré du marché, ça pourrait être sympa que vous puissiez vous en procurer un. Moi je fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, à plus